Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Donc, euh, ce tutoriel va vous permettre de voir de quelle façon on télécharge et on installe le module complémentaire Trend Model de la compagnie Cool Orange. Donc, euh, ce module complémentaire-là va, va nous permettre de faire de réels filets euh, sur la pièce pour euh, éventuellement euh, faire l'impression de la pièce euh, avec l'imprimante 3D. Euh, par défaut, euh, Autodesk a effectivement euh, une application pour euh, faire euh, des filets. Cependant, les filets qui vont être faits, c'est uniquement des, euh, un calque qui est mis par-dessus la pièce. Quand on vient pour imprimer avec ce calque-là, il ben, n'y a rien qui apparaît avec l'imprimante 3D. Donc, euh, ce module-là, avec quelques clics, nous permet là, de reproduire de réels filets là, pour euh, l'impression. Donc, ce que je vous suggère de faire pour le téléchargement, allez dans la barre de recherche de Google marquée Tread Molder euh, Cool Orange. Et une fois que vous avez euh, trouvé, vous allez avoir le lien qui est ici, Trend Inventor. Donc, en cliquant dessus, vous allez être amené euh, à la page de téléchargement. Donc, vous avez juste ici à venir sur Free Download. Et par la suite, ben, vous avez juste à rentrer le nom de votre euh, adresse courriel pour ouvrir votre compte Autodesk comme lors du télé téléchargement. Donc, vous euh, voyez ici, avec le mot de passe. Donc, c'est le même mot de passe puis le même euh, adresse courriel que quand vous avez, lorsque vous avez téléchargé euh, le logiciel Autodesk Inventor. Et une fois que vous êtes euh, enregistré, ben, le téléchargement part de lui-même. Une fois que le téléchargement est terminé, juste à ouvrir et faire « Installation ». Donc, l'installation euh, dure quelques secondes, donc euh, c'est déjà fait. Vous avez juste à fermer. Et pour euh, voir euh, ce, qui, euh, ce qui va se produire, donc, euh, il faut absolument réouvrir Autodesk Inventor. Si euh, Inventor était ouvert pendant l'installation, vous allez devoir le fermer et le réouvrir pour que euh, le module complémentaire puisse être installé. Donc, moi, il avait été éteint. Donc là, je suis en train d'ouvrir Autodesk Inventor. Dans la page principale, vous ne verrez rien, mais lorsque vous allez débuter une nouvelle pièce, donc si je débute une nouvelle pièce, vous allez voir apparaître dans le barre de menu, ici dans le haut. Ça ne devrait pas être très long. allez voir le nouvel onglet qui est ici Cool Orange qui va nous permettre de faire l'application de, de filets sur nos pièces. Euh, pour l'utilisation de ce module-là, je vais présenter son utilisation là, lors d'un autre, euh, autre, ben, autre tutoriel lors de l'auto-formation. Donc euh, bon téléchargement et bonne installation.